pour améliorer l'état des choses. Donc il n'y a plus de débat démocratique. Alors, Nous sommes, de la je termine ce, ce, ce léger réquisitoire, si vous me le permettez, euh, et très poli en tout cas, en disant que euh, je, je ne suis pas le seul à dire cela, il n'y a pas que mes camarades Didier Mathus et François Hollande qui s'en plaignent. Il y a là un appel de l'intersyndicale des journalistes. C'est une grande première, ça n'est jamais arrivé depuis 15 ans. Je voudrais vous lire deux phrases, si vous me le permettez. « Depuis des mois... Les coups de boutoir portés à la liberté de la presse sont de plus en plus violents. Rarement l'indépendance des journalistes n'avait autant été bafouée. Rarement l'un des droits fondamentaux du citoyen, à savoir l'accès à une information honnête, complète, pluraliste et indépendante des pressions politiques, financières et commerciales, n'avait été autant menacé. La situation est grave les pressions exercées sur les journalistes atteignent des sommets dignes d'une république bananière, les cas de censure deviennent monnaie courante, etc. etc. Jean-Michel Abatier, est-ce que vous sentez un journaliste se contraint Ce n'est pas le Parti Socialiste qui l'écrit, c'est l'intersyndical de tous est, les journalistes est, de France syndiqués. Mais elle est voilà. d'où cette intersyndicale Eh bien inter il y a le SNJ, SNJ-CGT, USJ-CFDT, SJ-CFTC, Jean-Michel Abatier, est-ce que vous avez ce sentiment non, moi j'ai le sentiment de faire mon travail normalement, et puis je le fais. Si Nicolas Sarkozy dit quelque chose d'intéressant, on relaie. S'il dit quelque chose de pas intéressant, on ne pas. Nicolas Sar Sarkozy apparaît beaucoup, c'est vrai. Mais elle est d'où cette intersyndicale Eh bien inter il y a le SNJ.